Salut Soufian, bienvenue ici, ça y est on est branché, on est connecté, ça passe Donc euh, Soufian, ben, je t'ai demandé de, de venir aujourd'hui pour euh, partager quelque chose que tu as vécu toi euh, Par rapport à ton parcours et que ça peut peut-être aider d'autres personnes qui vont t'entendre euh, donc on va, on va avancer ça ensemble. Juste avant qu'on démarre, est-ce que tu peux euh, te présenter brièvement pour que bah, les gens qui ne te connaissent pas encore, puisque certains te connaissent déjà au travers d'autres vidéos, ceux qui ne te connaissent pas encore euh, bah, puissent savoir euh, qui tu es. Bon. Bah, moi, écoute, c'est suffisant, j'ai 33 ans, j'habite tout près de Bordeaux, de Bordeaux. et euh, je suis ravi de faire avec toi ce matin, et euh, je bosse rapidement euh, dans la cantine, on va dire. Un truc que je sais que tu adores. Mmh. Et que tu affectionnes particulièrement. <rire> c'est exact. Ça n'a pas changé, pas encore. Toujours. <rire> Et donc, voilà, brièvement, euh, voilà. Ouais, 33 ans, euh, pas encore marié, pas encore d'enfant. Et euh, voilà, voilà. OK. Donc, euh, on profite aussi, d'ailleurs, que tu es en télétravail. Hein, c'est la période qui veut ça. Voilà. Ça tombe bien. Non, mort, là, depuis un an, c'est la folie. Hein. Ouais. Voilà. Et donc, ce que j'aimerais, alors, euh, bah, on va commencer par, euh, par une... Une question euh, sympa, du coup, c'est de revenir un peu en arrière euh, dans ta, ta vie. Euh, J'aimerais savoir si tu peux nous parler des moments qui, pour toi, ont été le plus difficiles dans le passé. Euh, je dirais en post-bac, après le bac, quand tu te lances dans la mare de la, en gros, de la réalité, de la vie, après la protection bah, d'être au lycée et tout ça, et tu te retrouves un petit peu bah, lâché euh, dans la cage euh, au lion, on va dire. Et, euh, et que tu n'es pas prêt, tout simplement. Tu n'as pas été prêt pour ça, et donc tu t'es amené à ne pas être bien et à trouver du coup des solutions pour euh, apaiser le mal-être. Et moi, ça a été entre autres le, bah, le cannabis à l'époque. Et, euh, et donc voilà, c'est ça. Je dirais que c'est ça. Donc quand tu as utilisé le cannabis, c'était un, un peu comme tu dirais une béquille alors pour t'aider à passer, euh, à ouais. tenir ouais. le coup ou comment tout à fait, ouais. c'est une béquille qui permet en fait de faire face à la réalité et de, et de pouvoir euh, se lever le matin et de ne et de pas s'effondrer tout simplement, voilà, voilà. clairement. Voilà. D'accord. Et qu'est-ce qui était difficile alors, tu dis, pour toi, du coup, dans cette réalité, au moment où es passé dans, dans la vie active, c'est ça C'est ça, quand tu rentres un peu euh, dans une vie, enfin, quand tu rentres euh, en classe sup, tu es un peu, bah, relation sociale. Et quand toi, es de base renfermée, que t'as pas forcément eu euh, les codes, on va dire, pour euh, ce genre de relation, et eh bah, tu. T'es tu, pas, pas, pas opérationnel, t'es. Euh... Ouais, t'es super enfermé, introverti, super timide, super euh, anxieux. Euh... Et c'est une boule. Euh... un cercle après qui est. Euh... Comment dire Pas vertueux, mais euh, qui euh... est. C'est un cercle vicieux, quoi. Qui s'alimente de lui-même et qui fait que c'est de pire en pire. Et donc, bah, tu trouves des alternatives. Si t'en as, c'est l'alcool, si t'en as, c'est le cannabis, si t'en as, ça va être euh, l'alcool. Autre chose, si t'en as, ça va être. Euh... Ça ça sa soupape, quoi, pour, ouais. pour le truc. Donc, ouais. c'est quelque chose qui peut aider à... Du coup, on cherche quelque chose qui peut aider à masquer euh, ouais, le mal-être, à se mettre derrière un masque, à ce que ça passe. Est-ce que... Parce que moi, je ne voilà, je suis pas dans la même dans le même âge que toi, et, et je ne sais pas, peut-être des choses qui ont changé depuis, mais quand tu dis ça, euh, est-ce que dans les difficultés qu'il y avait, il y avait des possibilités d'aide, tu vois, je ne sais rien, mais peut-être dans l'école où il y a des assistances, où il y a des gens à qui tu peux en parler quand tu ne ah. peux pas le faire avec ta famille ah. Je pense que oui, je pense qu'il y en avait, oui. Je pense que, mais après, tu es tellement dans la tête dans le guidon et... et euh, enfin, comment dire, dissocié, tu sais, vraiment hors de la réalité, que tu ne fais pas gaffe à ce qui peut t'aider, en fait. Et que tu prends la solution la plus, la plus simple et la moins euh, impliquante vis-à-vis -vis des autres personnes, tu vois. Celle qui te permet, en fait, de, de te sortir du truc toi-même, quoi. Ouais. Euh, et prêt en voilà fait, d'aller vers si tu veux ouais. Et puis, du et coup, ça, en fait, là... ça, ça a duré combien de temps Enfin, en gros, dans les, dans les périodes qu'on a une idée comme ça de... Ah, je dirais 18-23. Puis après, ça, ça commence à s'améliorer tout doucement. Et euh, jusqu'à aujourd'hui, euh, voilà, quoi. Mais euh, je dirais, ouais, 5 ans. Euh, euh, 5 grosses années, ouais. Ouais. Donc cinq années, en gros, tu dis où tu as eu besoin d'utiliser euh, des... Bah, en l'occurrence, là, le cannabis, mais quelque chose pour t'aider à tenir le coup, à, à être dans la vie sociale, en fait, quelque part. Ça, tout à fait. Ouais. Ouais. Ouais. Et ouais. après, j'ai continué parce qu'après, il y, y, y a la dépendance qui s'installe et qu'après, tu en as besoin pour, euh, pour continuer, même si tu sens que tu peux le faire de manière un peu moins euh, artificielle, mais tu continues quand même à le faire euh, parce que tu en as besoin. Voilà. Mais dans une moindre mesure, on va dire. Et puis du coup, euh, qu'est-ce qui t'a amené après Parce qu'on va y venir justement à, après aux transformations, ben, jusqu'à arriver à ta situation de maintenant. Mais qu'est-ce qui t'a euh, Je ne sais pas si on peut dire, je veux pas dire le déclencheur, mais est-ce ouais, qu'il y a un moment où t'en as eu marre Qu'est-ce qui s'est passé Tu vois, euh, qui a fait que tu t'es lancé dans quelque chose à changer Parce que aurais pu continuer comme ça finalement. Bah, moi, en fait, euh, je pense que c'est le fait d'avoir. Euh, enfin, je suis arrivé dans une impasse scolaire, on va dire. Puis j'ai fait un an euh, à, à glander, Et là, j'ai commencé à me dire... Je pense que c'est mon instinct de survie qui a, qui, enfin, qui, a, qui a pris le pas et qui a voulu me sortir de là. Et je me suis dirigé en fait vers du monde, vers des structures euh, aidantes. Et ça a été un premier pas. Et ensuite, euh, ça, a ça, ouais. ça a été ça. Donc en gros, j'ai... Euh, après un passage à vide d'une année, on va dire, j'ai été vers des gens qui euh, étaient... Enfin, c'était leur job d'aider les gens, quoi. Euh, voilà, tu as commencé à chercher, tu cherché des solutions. De tu as cherché bien. de l'aide. En l'occurrence, voilà, c'était une structure euh, pour les... Enfin, euh, tout ce qui était addicto, d'aide pour les gens euh, addicts. Donc c'était assez hardcore. Euh, par exemple, une anecdote, j'y allais tous les matins pendant un an. Tu imagines, pour prendre mon traitement. C'est un truc de malade. Tous euh, les matins Tous les matins, je faisais une heure de tram. J'allais là-bas, j'attendais une grosse demi-heure avec des gens assez euh, amochés quand même, c'était très dur à voir. Puis je rentrais avec un infirmier, puis on me donnait un une espèce de ou un truc en filet, tu vois. Je discutais un petit peu, de trois mots, puis je re rentrais une heure, en deux heures, t'imagines. Euh, ça flinguait ma journée, quoi. Impressionnant. Pendant un an, quoi. Pendant un an, an, an, an. Euh, un Tous an. les jours, tu dis Tous les jours. Du lundi au dimanche. D'accord. Voilà. Et du coup, vous faisiez quoi, alors euh, Qu'est-ce que ça faisait pour pouvoir t'aider, déjà Enfin, quelle était l'idée, le plan derrière L'idée, c'était d'avoir un suivi en fait euh, thérapeutique et surtout de pouvoir parler avec euh, quelqu'un, quoi. De pouvoir discuter de, de l'addiction, de pouvoir et de faire en fait un monitoring tous les jours, tous les jours, tous les jours, de pouvoir suivre le truc. il y avait des hauts, il y avait des bas, il y avait des moments des moments de stagnation. Et donc euh, voilà, c'était pendant un an, c'est monté, descendu, monté, descendu. Et à l'issue de ça, bah, je suis reparti, on va dire euh, sur une lancée. Voilà. Mais euh, moi, c'est vrai que j'ai croisé des gens là-bas qui étaient vraiment pas, enfin pas beau à voir, quoi. Des gens à euh, amouchés de la vie, quoi. Et, Et moi, j'étais là, tu, tu sais, euh, tout petit, tout plein <rire> euh, avec juste un petits problèmes à la con. Et ça te fait réfléchir à mine de rien. Tu, tu, tu percutes, hein. Tu percutes. Ça, ça a déjà déclenché quelque chose. Tu penses, ah, oui, ça a oui, initié mais... un changement, quand même ah oui, je pense... ah oui, oui, ça a, été la... ça a été la clé. Ah oui, je pense. J'ai vu des choses qui m'ont fait percuter. Ah oui, oui. Les gens qui avaient 30 ou 40 ans de bouté derrière, euh, derrière eux, euh, ah non, non, des gens... Euh avec qui j'ai pu discuter, qui m'ont fait comprendre que moi, c'était pas forcément euh, une situation euh, enfin, dire la plus euh, compliquée au monde et que je devais pas me gâcher la vie avec tout ça. Et que, ouais, ouais, ça a été vraiment un moment euh, clé, on va dire. Ouais, ouais. Ouais. Est-ce que le fait d'avoir vu d'autres personnes dans des situations euh, euh, similaires à la tienne, mais qui étaient encore plus loin, quoi, ça t'a oui. permis de, de, de t'aider oui. à reprendre pied quoi ah oui, c'est un choc. C'est un choc et tu te dis, je ne vais pas en arriver là. Ouais, extra. Ah oui, oui, oui, Et puis, toi, tu disais, tu as été pendant une année tous les jours. mais Et tu as réussi à tenir le rythme. Pardon Tu as réussi à tenir le rythme, à y aller comme ça. C'est pas que tu as lâché l'affaire après un mois Non. Ah non, je ne sais pas ce qui m'a poussé à le faire, tu vois, mais je l'ai fait. Même aujourd'hui, tu vois, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais je l'ai fait. Mais je pense que... Non. Il y a quand même un truc qui m'a permis de tenir le coup, c'est qu'il y avait un infirmier qui s'appelait Cédric, qui était génial et avec qui j'ai tissé des liens dès le début et euh, avec qui j'avais vraiment une complicité et donc c'est lui, je pense, qui a, fait, euh, qui, a fait, euh, qui a fait Simon quoi, tu vois, qui a fait que ça a tenu quoi, voilà. C'était pas un personnel si tu veux, il y avait une sorte de relation euh, de personne à personne quoi. Voilà. Ah, extra. Extra. Et puis, euh, comme ça aussi, pour savoir, parce que toi, tu as tenu le truc, mais dans l'ensemble, les gens arrivaient à tenir le rythme comme ça, où, alors, ou alors c'était l'hécatombe, ou... C'était assez chaud. Beaucoup de gens partaient, revenaient, partaient, revenaient, euh, faisaient, des, faisaient des rechutes. Ouais, c'était assez violent. Moi, j'ai vu des choses assez violentes. Les ouais. gens ne tenaient pas, des fois, une semaine, puis euh, partaient, puis revenaient. Il y avait... Enfin, euh... Ouais, ouais, il y a des choses assez compliquées. Ouais. Ouais. On en parlera, si tu veux, dans privé, mais ouais, c'était... Euh... OK. Ça, bon, donc ça, tu disais, ça s'est passé pendant une année. et puis, oh, Voilà. Et après, donc, euh, voilà, tu es arrivé à une certaine situation. Qu'est-ce qui s'est passé après ben Après ça, j'ai intégré, euh, intégré, intégré une formation. Enfin, euh, j'ai intégré une formation. J'ai fait un BT. En fait, j'ai repris les études. <rire> tu as repris les études, ok Après avoir, après avoir divagué à la fac, j'ai repris les études et j'ai fait un BTS et une licence sans... pro, donc trois ans d'études j'ai repris les études, en fait. j'ai repris les cours. Euh, ouais. Et là, à ce moment-là, tu étais encore dans l'addiction ou plus, déjà Toujours. Enfin, je l'avais en arrière plan mais je l'avais toujours un petit peu. Voilà. Voilà. D'accord. Je l'avais un petit peu, mais beaucoup moins, euh, beaucoup, moins beaucoup moins, comment dire... Euh, C'était pas de l'abrutissement euh, H24, quoi. C'était euh, de temps en temps pour décompresser, tu vois. Mais je l'avais encore. Voilà. Béquille, ouais. Béquille, mais moins puissante, t étais oui. déjà dans une étape, quoi. Ouais, c'est ça. Ah oui, oui. C'est pas euh, le matin direct, tu vois, euh, au lever, euh, voilà quoi. Il y avait okay. des sortes de, de, de, de, de rituels et de règles, quoi. <rire> ok, donc après, tu as fait tes études C'est ça. Dis, Trois ans Trois ans. Ouais. Et puis après, qu'est-ce qui se passe et après, Le souffions en construction C'est ça, en construction. Et après, je, fais, je suis parti bosser. Et, et depuis toujours, là, je bosse, enfin, depuis, euh, depuis cette période. Et, euh, et voilà quoi, ouais. Ok, extra. Et ah. puis, du coup, euh, bon, ça, on parlait des moments les plus difficiles dans le passé. Maintenant, ou peut-être, je dirais, entre maintenant et puis aussi peut-être ce qui nous a permis nous nous connaître, nous rencontrer, euh, oui. qu'est-ce qui s'est passé, du coup, après, quoi Après et jusqu'à maintenant Parce que je sais que tu as eu beaucoup de choses que tu as découvertes. Bon, après, ça a été, en fait, un cheminement euh, presque, presque instinctif, tu vois euh... Tu comprends que ce n'est pas fait pour toi, que ça ne t'aide pas, en fait. Et donc, tu commences à chercher des alternatives, à lire des petites choses, à renseigner puis fil en aiguille, euh, tu commences à faire un peu de sport, puis après, euh, tu te mets à lire quelques, quelques bouquins, tu te mets à... Et je pense qu'en fait, simplement, tu, tu grandis, en fait. Tu, tu grandis par rapport à ton âge et tu... Et après, je pense que l'éducation, il joue un petit peu aussi, tu vois. L'éducation que tu as eue est là, enfant, et elle t'aide aussi après à... À aller vers les bonnes choses, et c'est comme si tu avais un bon fond qui était camouflé depuis des années et qui petit à petit se mettait à, à voir le jour. En fait, il n'y a pas eu réellement de. c'est pas un protocole, tu sais, très carré, très strict. C'est juste. Euh... Tu vois, genre, je me souviens quand j'étais en BTS et en licence pro, c'était pas forcément. Je n'étais pas le mec le plus heureux au monde, euh... mais je tenais debout. Après ça, j'ai commencé à travailler, euh, c'était assez chaud, la le premier job. Puis le second job, beaucoup, plus... enfin, beaucoup mieux. Et après, une équipe, on va dire, bienveillante et ultra, euh, ultra positive autour de moi qui a fait que j'ai eu un mood, qui a fait que j'ai pu aller vers autre chose. Et ça a été vraiment des, des successions. J'aurais pu tomber sur une équipe beaucoup, euh, beaucoup moins euh, « cool ». Et j'aurais peut-être euh, encore décliné, ou je suis encore resté au même niveau, quoi. Donc c'est vraiment une question de circonstance, tu vois. C'est pas un parcours euh, qu'on peut, qu peut définir de manière, euh, tu vois. au fur et à mesure d'essais, de rencontres aussi, peut-être de choses que tu fais. Mais, et... Ah oui, les rencontres, ouais. bien sûr. Ah oui, les rencontres, bien sûr, bien sûr. Bien sûr les rencontres que, que tu, tu fais, fais euh, et, euh, et oui, non, c'est... C'est... Oui, oui, non. Qu'est-ce que tu dirais toi à quelqu'un justement qui à qui tu t'adresserais un jeune tu vois comme toi qui ouais. lui par contre enfin hein, lui ou ouais, elle euh, est dans pas dans le trou mais tu vois plus dans la situation où tu étais il y a quelques années euh, parce qu'il y en a qui pourraient euh, tomber sur ta vidéo et puis euh, se reconnaître là-dedans et, et qu'est-ce qui par quoi il commence comment il fait quoi tu vois parce que on, bah sait, moi, ça, je problème, on sait pas par quoi aller c'est jeune s'il est en face de moi que je lui dirais que je comprends que enfin, je comprends ce qu'il fait, euh... je comprends enfin qu'il ait besoin de faire ce qu'il fait. Euh... J'avais un truc en tête pendant que tu, lui Donc, tu faisais la question, mmh. géniale, je l'ai oublié. Ah bah laisse, ça reviendra. Je Quand laisse... on le cherche, on trouve quoi. Non, mais je lui, enfin, je lui dirais de, de, de... que je le comprends et que ah voilà, je sais qu'au fond de lui, il sait que c'est pas la bonne voie. Je sais qu'au fond de lui, il sait pertinemment, quand, enfin, quand il est face à lui-même, quand il n'y a pas les caméras, quand il, y a pas les, quand il est seul face à lui-même, mmh. il sait pertinemment que ce n'est pas ce qu'il lui faut. Et, euh, voilà. et donc, je veux, il faudrait qu'il se raccroche à cette partie de lui-même et qu'il la développe, en fait. Qu'il lui donne de, de, la, de la force pour, pour prendre le pas sur sa partie de lui qui, euh, qui préfère euh, se détourner du problème et s'anesthésier, en fait. Ouais. Donc, euh, Et concrètement, tu, tu, alors, tu, tu y a de faire quoi concrètement euh, Je dirais d'écouter ce qu'il veut. Ce qu enfin, on va dire D'arroser la petite graine qu'il a en lui. Ouais. Euh, de, de, de, bah, en fait, de, de se tourner vers l'extérieur. De ne pas rester vers lui-même. D'aller vers des gens, tu vois. Euh, vraiment, de, enfin, au début, ça peut faire honte, tu vois. Ça peut faire. Euh, ça rabaisse, tu vois. C'est pas très. Voilà, t'es un peu, t'es à, enfin, à, à terre, quoi. T'es pas forcément euh, au top. Et je pense que, ouais, je lui dirais de se tourner vers l'extérieur, donc vers des gens qui sont qualifiés pour faire, pour aider, euh, et des gens c'est euh, ces métiers tout simplement, quoi. Et de pas en avoir honte. Et que ça n'a pas été le seul, que ce sera pas le seul, et que il y en a plein dans cette situation, et bien pire que lui, et que il est pas un cas désespéré, bien loin ouais. de là. Et du coup, quand tu dis qu'on est vers l'extérieur, maintenant on va se dire, voilà, ok, il est là, il dit, ben ouais, mais attends, vers qui, vers l'extérieur Alors je ne demande pas des noms, tu vois, précis, mais quel type d'aide, tu dirais, toi, par rapport à ton expérience, à ce que tu as vécu, tu vois Parce qu'il y a pas mal de choses différentes. Je sais, par exemple, un CSAPA, c'est un centre spécialisé dans les addictions, il y en a partout en France, CSAPA, ça, ça peut être une bonne étape pour commencer. Je veux dire, pour faire le bilan, pour parler avec des gens, pour euh, commencer sait, à faire le, le point un point peu sur, sur la situation. Et, et après, peut-être aller euh, enfin, se faire se diriger vers d'autres personnes et vers d'autres structures. structures. Je et pense que ça, ça peut être un, être un, un point, point d'entrée intéressant, intéressant pour les gens qui ont des, des addictions. C'est pour les addictions Addictions en tout genre, ça Ah, ça, ah, ça peut, peut, peut être cannabis, c'est l'aide. Il y a l'héroïne, la cocaïne, le crack, il y Bon, c'est à leur demander, quoi. CSAPA, on notera, je regarde, ouais. Donc Moi, je dirais d'appeler ton rendez-vous. C'est des gens très bienveillants, euh, à l'écoute, euh, et qui font leur maximum. Et euh, si, si y a un atome, atome crochet avec, avec l'un des soignants, ça peut être le, le début d'une grand histoire, histoire, je pense, pour lui. Et euh, ça, ça peut, être peut être le début, le début ouais, de, de, bah, de la, de la, la guérison, tout simplement. Quoi. Quoi. Mais et ne pas, pas rester, rester seul, je pense que c'est la clé, la... ne, ne pas rester, rester seul. seul. Euh, voilà. Voilà. voilà, briser l'isolement, pas rester seul, et puis oser aller se lancer, il faut se jeter dans le vide. Oser se lancer et parler de ses problèmes à des gens qu'on ne connaît pas, et ce n'est pas forcément simple. C'est pas forcément simple. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres choses, après, que tu dirais que ce jeune... Euh, enfin, ce jeune... ou cette... Je dis ce jeune, d'ailleurs, mais euh, ça peut ah, être a... un petit, hein Oui. C est coincé dans son addiction, quoi. Ou ses Bien addictions. Euh, c'est complexe, c'est vrai. Là, comme ça, je... Je dirais que... Oui, c'est ça. Il sait ce qui, ce qui particulièrement enfin, que c'est pas bon et que... que, que il faut qu'il la remplace par autre chose. Ouais, mais Je te pousse un peu euh, là-dedans, parce que... Euh, On non, a mais du vois, vrai, mal. je vois, je veux revenir, et c'est une bonne idée, hein. c'est très bonne idée de pouvoir euh, s'adresser à un public, euh, à ce public-là. Mais c'est vrai que c'est pas évident d'avoir des idées comme ça euh, qui viennent du béton blanc. Surtout quand on a déjà fait le parcours, et puis qu'il euh, y a des choses qu'on oublie, on oublie vite, tu vois. Euh, Peut-être, comme ouais. tu dis, ben, je pense qu'effectivement, il y a une porte d'entrée. Ben, là, tu parlais du CSAPA, hein, je ne connais pas, mais ouais. euh, le fait de, de, de sortir de l'isolement, parce qu'après, eux, ils ont aussi des combines, des structures, ils savent, quoi, où ils vont orienter vers telle ou telle chose. Euh, et puis, toi, après, donc, tu, je disais maintenant... Où tu en es maintenant donc par rapport à tout ça euh, y a Le cannabis, je crois, on en avait déjà parlé, mais co comment ça Enfin, où tu en es avec le cannabis Terminé. Depuis fin 2019, je crois. Un an et demi, terminé. Donc terminé depuis un an et demi. Après, combien d'années, tu dis, de consommation Depuis que j'ai 20 ans à peu près. J'ai 11 ans, 11-12 ans. Ouais. Ok, donc 11-12 ans, Donc toi, pour d'autres qui, qui n'arrivent pas et, et qui pédalent dans le yaourt, bah, ça peut être inspirant, c'est possible. Je sais que c'est dur, je sais que c'est très très dur. Quant à ça, euh, c'est très très dur. C'est ta seule bouée en fait. C'est ta seule bouée, ça, ça peut être les médicaments, ça peut être un tranquillisant, ça peut être l'alcool, ça peut être tout en fait. Et c'est vraiment une bouée, ta, en fait c'est ta but d'oxygène dans la journée quoi, et sans laquelle tu étouffes. Et donc tu peux comprendre tout à fait que c'est très très dur de s'en priver et de se de, de, de, de figurer que tu vas t'en priver à vie, on va dire. Et donc, faire ça de manière progressive, euh, il ne faut pas avoir honte de chuter, il ne faut pas avoir honte de retomber d'entre eux, il ne faut pas avoir honte de cacher des choses au docteur, de ne pas tout dire, d'avoir son petit euh, coin secret. Il faut, enfin, il faut faire ça vraiment euh, il faut faire ça en accord avec soi-même. Et ne pas s'imposer des choses quand on te demande de faire… Euh... Je sais que moi, par exemple, pendant très longtemps, les dogs je vais remonter, quoi. <rire> J'étais là, je dois raconter des bobards, tu vois. Et non, et... Puis après, à un moment donné, je sais pas, j'ai un je ai dit, vous savez, je vais raconter des bobards depuis 6 euh, mois. Et on m'a fait, oh, vous savez, vous <rire> êtes pas le premier. Hein. <rire> et donc, voilà, ça m'a fait rigoler, tu vois. Et tu te rends compte qu'au final, il n'y a rien de grave, quoi. Il n'y a rien de grave, tu vois, c'est juste... C'est voilà, la vie et euh, il faut accepter qu'on voilà, est faible, que, que les tentations... Et, le... et voilà, quoi, c'est compliqué. Hein. Mais il ne faut pas être dans, le, dans, la, dans la perfection, il ne faut pas vouloir, euh, je vais arrêter de, de prendre telle substance, je, tel jour, c'est terminé, j'en parle plus, genre, je, tu vois, ça marche pas, ça. Ah ouais, et d'y voir un... pourquoi ça marche pas, parce que ça m'évitera de le dire, <rire> moi, quand on se dit justement, non, mais moi j'arrête, j'arrête tout, j'arrête, là, c'est fini, terminé, qu'est-ce qui se passe derrière qui fait que ça marche pas, quoi d'après toi. Euh, euh, ce qui fait que ça marche pas, c'est qu'on se ment en fait. On se ment à soi-même, et il y a une partie de soi qui ne veut pas que ça s'arrête. <rire> et donc, elle finit par prendre le pas inconsciemment, tout doucement, euh, et voilà quoi. Mais la volonté, euh, pas comme ça ne marche pas comme ça. C'est pas aussi simple que ça, quoi. Non, mais là, c'est pas... dès qu'on oppose une résistance à quelque chose, déjà, ça va s'amplifier, quoi. Et euh, ça résiste, quoi. Et ah. puis, donc, qu'est-ce qui fait alors Tu dis un an et demi, qu'est-ce qui qui t'a amené après à arriver à passer à, bah à zéro, du coup, parce qu'un an et demi, euh, ça fait déjà balèze comme ça. Euh, comme bah, moi, tu vois, ça n'a pas été si compliqué que ça, en fait, parce que j'avais fait déjà avant ça des micro-arrêts. Si tu veux, en fait, je vais t'expliquer, je vais être franc avec toi. Je, avant ça, en fait, j'arrêtais enfin j'en je, avais plus, et je n'en rachetais pas. Et je tenais trois semaines, parfois deux semaines, ou un peu plus. Et là, je me disais, tiens, j'en veux. Et la tentation était si forte que j'allais en reprendre. Et quand tu en as avec toi, forcément, tu le consommes. Donc ça, également, c'est une idée de ne pas en avoir avec soi. Même si tu sais que tu vas aller potentiellement en racheter, ne pas en avoir sous la main. Ça peut être une grande aide, parce que tu peux parfois avoir envie. Et après une heure, euh, bip, ça s'évapore. Et donc, euh, le fait de ne pas avoir sur la main, ça peut te sauver la vie. D'accord. Donc ça, ça peut déjà être un truc, bon, je pense qu'on on le sait en oui. général. Voilà, c'est comme ça. Donc oh oui. après, on va se mettre à rôder et à aller chercher, quoi, parce que... Ouais. Ouais. Ouais. Et, euh, et qu'est-ce qui t'a amené après, justement, alors à où tu en es maintenant Parce que là aussi, il y a encore eu d'autres étapes après, puis tu n'es pas fini, je pense que tu ça continue, on est toujours en devenir. Bah moi, j'ai découvert, enfin, tu vois, quand j'ai découvert, je vraiment pas bien. J'étais, on va dire, euh, ouais, je n'étais pas, pas bien. Euh, je venais d'arrêter, enfin, j'ai fini mes études, j'ai commencé le travail, et là, euh, j'étais, on va dire, plus ou moins agent parce que voilà, ce pas tous les jours et pas tout le temps, mais j'étais face à mes, à mes démons intérieurs, quoi, que j'avais camouflé pendant des années et des années. Et donc, je n'étais clairement pas bien. quoi j'avais enfin, voilà j'étais pas bien. et euh... et enfin, Moi, ce qui m'a fait des clics de dingue, ça a été un bouquin, enfin, je t'en ai parlé, le bouquin des cartoles. <rire> non, mais ça m'a fait un déclic de dingue. Ça, ça, je pense que ça a été, je l'ai dit, je, je me répète. Hein. Le bouquin des cartoles, Le Pouvoir du Monde Présent, ça a été un livre euh, qui qui m'a qui qui retourné, enfin, ça a été le truc qui m'a fait entrevoir euh, de la lumière. Quoi. Voilà. Ça m'a fait entrevoir euh, un truc que je ne soupçonnais tout, pas, dont on parlait mais beaucoup, mais que, que je ne comprenais vous pas, vous pas en fait. Je n'avais pas, pas les codes. Et j'ai entrevu un truc qui m'a fait, fait comprendre des choses intérieurement et qui a été déclenché de beaucoup de choses. Je me suis tourné après vers un monde un peu différent, un peu plus. Euh, non, un monde bah, auquel je m'intéressais pas en fait, euh, tout ce qui est le corps, euh, euh, l'esprit, euh, <rire> ouais, tout, tout ça simple, quoi, tu, tu vois, et puis fil dans l église, l église, ça a été ça, ça puis le euh, moment bon, présent, ça a été une obsession à un moment donné. Je de... me suis rendu compte que ça ne marchait pas. Ouais, c'est ça, parce que moi je suis passé par toi, enfin on en a déjà parlé je crois, mais c'est aussi le pouvoir du moment présent qui a été un énorme déclencheur dans ce que j'ai fait comme recherche quoi. Mais il me manquait la clé, après, euh, je sais pas pour toi, mais euh, voilà, c'est bien de dire, euh, dans le moment présent, c'est comme quand on dit à quelqu'un lâcher prise, lâcher prise, tu dis, ouais, j'ai lâché prise, j'ai lâché prise, j'ai lâché prise, lâché rien du tout, parce que j'ai encore la prise, et dans les cartons, c'est vrai que c'est cool, de ce qu'il a vécu, quand il explique bien depuis le départ, tout ça, donc dans le pouvoir du moment présent, hein. mais après, euh, voilà, il y a encore du job, quoi, comment on fait, Alors, comment t'as fait, d'ailleurs, voilà. tiens, peut-être, tu peux partager, toi, pour arriver petit à petit, à être de plus en plus dans le présent, du coup, parce que tu dis, on s'est rencontrés, je ne me souviens plus, mais il y a déjà un moment de ça. Ouais. Euh, C'était quoi après Parce que je pense qu'on a vécu un peu pour les mêmes trucs là-dessus, mais quand on, on arrive sur le corps, quoi, du coup bah, Justement, au début, il y a une sorte de, de moment de grâce qui dure quelques mois. Tu vois, découvres tu tu tu un truc qui tôt, te subjugue qui te dit Ouais, ouais j'ai découvert la clé tôt, du, du bonheur. bonheur c est c est le Graal. Le Graal, ça le Graal entre les mains, c'est fini, tu vois tu te rattrape et tu te rends compte donc, que c'est pas si simple et que c'est un combat de vie en fait. Je, je pense pas qu'on qu puisse y arriver, arriver sur une vie quoi. Ouais. Et il euh, y a des moments aujourd'hui ouais, encore, genre, je pense je à la vie où voilà c'est un... un... per... perpétuel. C'est comme si euh, l'image de quelqu'un quelqu qui se brosse les dents tu vois ou qui se enfin ça s'en crasse, il faut enlever ça s'encrasse, il faut enlever. C'est perpétuel. C'est pas genre clic, mon doigt est terminé, je suis présent. Constamment, Constamment, il faut, il faut, il faut, il faut travailler. Constamment, il faut, il faut prendre euh, les décisions et les dispositions pour ne pas euh, trop se polluer. Il faut, il faut euh, tenter des, des, des expériences. Il faut, il faut écouter les feedbacks du corps. Il faut, il faut, il faut plein de choses. Il faut lire, il faut faire euh, plein de choses. Hein. Mais ben tu disais à l'heure, tu disais, j'ai trouvé la euh, clé. Mais ouais, ouais tu la trouves, mais, mais voilà, en fait, c'est pas une clé qui vie quoi. Est Parce que moi, après, j'ai une rechute, tu vois, je me suis… Dès que tu découvres un truc ça, comme ça qui est uh, très, très, très beau et très inspirant et qui te bouleverse intérieurement, t'as une sorte de révélation, mais qui retombe. tu vois L'humain, il fait de telle sorte que ça retombe, tu vois. Et puis, tu redécouvres quelque chose et tu retombes. Genre, le gars, il déclenche le gars, boum, je retombe, tu vois. Et je te rends compte qu'en fait, la normalité, ce n'est pas d'être là, mais c'est normal. Ni là, ni là, mais là, tout simplement. Et de fluctuer entre les deux, quoi. Sans trop aller en bas, ni trop en haut, quoi. Les deux extrêmes, c'est pas... c'est jamais bon. L'euphorie n'est pas bonne, et la dépression n'est pas bonne, Très clair. Et puis accepter, comme tu dis, d'arriver à passer par des hauts, des bas, des hauts, des bas. Comme tu disais d'ailleurs tout à l'heure aussi, je veux le répéter, parce que ça, je trouve que c'est important pour ceux qui écouteront, que quand... On essaye de faire quelque chose là. Tu parlais d'arrêter une addiction, mais c'est pour plein d'autres trucs. Hein. Ouais. D'accepter de se planter, de se casser la gueule, de passer pour un con, de quand je dis passer pour un con, de, de, de se taper la honte, enfin même par rapport à nous-mêmes. Je veux dire, hein, de dire ouais j'ai encore merdé quoi, et de se relever. Et d'y retourner, et d'essayer de peut-être autrement, comme tu dis, de s'orienter de, de vers des gens, de regarder ce qu'ils font. C'est ce que je dis à des gens souvent, je dis quand vous n'avez pas l'entourage adéquat, on a la chance aujourd'hui de pouvoir le choisir de manière virtuelle. On peut choisir un ou des mentors, des gens qui nous inspirent à distance. Euh, on, on, même si on est englué avec des gens comme toi, tu parlais à un moment donné dans ton travail d'ailleurs, et il y a des gens comme ça qui sont dans des, des, des, des jobs où c'est assez polluant autour d'eux, mais il y a moyen de trouver des portes ouais. de sortie pour se construire petit à petit. Quoi. Ouais, clairement, clairement. Ouais. Et euh, je pensais à un, un truc, truc que j'ai encore oublié. <rire> quoi en fait, c'est bien quand je parle, tu penses, mais quand j'arrête, c'est parti. Quoi. Ouais, non, mais <rire> c'est ça. <rire> Euh, qu'est-ce que tu dirais du coup euh, Parce que là, bah, comme ça, on a déjà un aperçu un peu de ton, ton chemin, ton parcours. Euh, pour terminer peut-être là-dessus, qu'est-ce que tu dirais euh, pour, pour résumer simplement à quelqu'un justement qui est là, qui est, un peu, euh, qui est dans le trou. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens en ce moment qui sont dans la tête dans le sac, mais pas que par rapport aux addictions. Ça peut aussi être concerné par rapport à toutes ces incertitudes qu'ils ont, tu vois, par rapport à la. À la J'aime pas dire le mot la crise, quoi. Par, mais par rapport à toutes ces informations médiatiques qui sont mises, qui font que les gens ont peur, tu vois, ils ne sont plus sûrs de rien. Qu'est-ce que tu dirais, toi, à quelqu'un que tu croises comme ça euh, pour, Pas pour. Euh, on, peut, on sait qu'on ne peut pas résumer le truc, tu vois. On peut pas faire. Tout ton cheminement, on ne peut pas le résumer en deux jours, on sait très bien. Mais par quoi ils commencent, comment ils vont, quoi. Je sais pas je te pose cette question parce que par rapport ouais. tu vois, aux lectures et au savoir, tout ce qui est intellect, on peut accumuler le savoir. Moi, je vois aujourd'hui, même les livres, on parlait du livre des cartoles. OK, c'est bien. On lit, on dit « wow, c'est trop génial ». Puis ben, on retourne dans oui. la normalité parce que ouais, ça ouais. nous a juste alimenté la tronche. quoi, tu vois. Mais on fait quoi avec ça quand ça ne va pas On ne sait pas quoi faire. Enfin, moi, c'est ce qui manquait. Bah, je vais revenir sur le bouquin que j'ai lu récemment. Je pense qu'il faut se tourner vers son corps, en fait. C'est-à-dire qu'il faut cultiver son corps, pas au sens culturisme, hein, faire de la muscu. Mais il faut, euh, ça peut paraître primaire, basique et, et comment dire, et pas efficace. C'est-à-dire, mais il faut revenir au corps, je pense. C'est-à-dire qu'il faut euh, prendre le temps, parfois une demi-heure dans la journée, de, de, de simplement euh, se poser au sol et se euh, sentir son corps, euh, les pressions, les, les tensions, les et faire des mouvements, enfin, je pense que ça peut être une clé, une clé hyper importante. Voilà. Revenir au corps, je pense que c'est. Je pense et je suis persuadé que c'est la clé. C'est la clé, voilà. voilà. Du coup, je vais essayer de tomber tout ce qui est théorie. Ça marche, bien sûr, mais quand tu n'es pas bien et que, et que tu ne comprends pas ce qui se passe, le langage du corps, c'est le plus simple à comprendre. Et il faut laisser tomber le reste. Donc achetez-vous un tapis de, de yoga, yoga et euh, un, un tapis, tapis de, de sport, sport et, et, euh, et tirez-vous, ça ira mieux. Ça ouais, moi j'ajouterais, puis bien. ce que je ferais, c'est que je le mettrais sous la vidéo, comme ça, pour les gens qui regardent, je suis en train de me dire en t'écoutant, parce qu'on va avoir des gens aussi qui ne savent pas du tout de quoi on parle, quand on dit, ouais, se tourner vers le corps, on se dire, ok, je, ouais, je regarde mon oui. corps, c'est bien. Mais c'est plutôt d'aller de, de, de, voir ce qui se passe dedans, d'être dans le ressenti physique de ce qui se passe dans le corps, quand on vit une émotion, puis ce que je ferais, c'est que j'ajouterai sous la vidéo un guide, euh, tu, tu dois sûrement l'avoir, mais un, un, PDF, un petit PDF que j'avais fait qui résume les étapes de la méthode Tipeee euh, quand on est en situation à chaud et que ça ne va pas. Ça peut déjà donner une intro à des personnes qui, euh, pour qu'ils puissent comprendre de quoi on parle quand on dit s'orienter et aller vers le corps. Et puis je rajouterai aussi euh, des liens vers des vidéos. Je parle du bonhomme Tipeee justement, euh, qui explique bien ce qui se passe par rapport à justement une addiction la difficulté euh, quand on n'est pas bien et euh, notre manière d'y répondre à la difficulté et justement la manière d'y répondre c'est d'aller vers une addiction de quelque chose enfin quelque chose qui va nous rendre addictif pour euh, calmer ce mal-être quoi comme tu le disais tout à l'heure et on fait tout le, faux comme tu mé... dis ouais pardon cette méthode typique, c'est vrai qu'elle est assez dingue quand même moi c'était aussi un des éléments clés hein. c'était un des éléments clés de mon parcours hein. la, la... Euh, tipeee puis fly mais en fait le corps, écouter son corps, ce que je faisais pas en fait, ce que je ne savais pas faire et ce qu'on ne m'a jamais appris à faire. Ah, ce qu'on n'apprend jamais à faire et c'est assez triste de faire le constat que personne ne le fait en fait. Personne ne s'arrête 5 minutes pour écouter ce qui se passe dans son corps et de ressentir les chatouilles, les, les, les, petits, les, petits, les, petits, les petites frictions, les petits, euh, bah, le cœur qui bat simplement, écouter son cœur qui bat, sa respiration. Et c'est c'est dingue je trouve, d'être en arrive là, tu vois, d'être... Quand d'être aussi coupé de son propre corps quoi. Et euh, euh... d'être presque en pilotage automatique, quoi. Il bah, y a beaucoup ça, de ça. personnes qui disent, hein, quand ils sont dans les difficultés comme tu as vécu, moi, je vois hein, beaucoup qui disent, mais écoute, Eric, moi, je ne peux pas faire, justement, le Tipeee ou le Fly parce que je suis déconnecté de mes émotions. Je suis déconnecté voilà. de mon corps. Et j'aime bien leur dire souvent, moi, oui. tu sais quoi, ah, je oui. dis souvent, mais je dis, tu sais quoi, enlève tes chaussures et toi, pieds nus, tape-toi le pied contre un coin de table ou un coin de chaise. Et observe si tu es vraiment déconnecté de ton corps. <rire> en général, ils réalisent. Parce qu'en fait, ils sont, mais ils ne savent pas. Et comme tu ah. dis, ça passe par le ressenti physique. Et des fois, on ne va peut-être pas aller se taper euh, les pieds dans les tables, mais pourquoi pas Pourquoi pas Juste pour se ramener ici, maintenant. Quoi. Et, Et ça peut bon hein? Non, mais c'est <rire> <Ouais. rire> vrai, vrai. Ça, ça aide. Moi, j'en parle dans des formations, hein, dont le fly, mais où je dis, ouais, quand on n'arrive pas à mettre l'attention sur ce qui se passe physiquement de se mettre dans une position, ben par exemple, tu parlais de yoga, position inconfortable, où on n'est peut-être pas assez souple, suivant comment on se met en tailleur, mais de manière à ressentir, sans sniquer niquer les articulations, hein, mais ressentir des points de tension qui vont aider à mettre le focus sur telle ou telle partie du corps, sans essayer de le détendre, simplement de ressentir, et du coup, ça nous amène à être dans l'instant présent tout simplement quoi c'est aussi non, cool mais que ça mais je pense que tu sais Eric, je pense que beaucoup de gens sont mais moi j'ai été j'ai été hein, et une des, un et c'est un des gros problèmes. beaucoup de gens sont dissociés c'est à dire qu'ils sont dissociés de leur corps et c'est un gros problème c'est à dire qu'ils qu ne sont pas dans leur corps en fait ils sont ailleurs et euh, et, et enfin ils ne ressemblent pas ce qui dans leur corps donc ils sont là ils être là et donc ça c'est un gros problème voilà. Il faut, Il faut que je qu encore au, au présent, présent enfin, au ce qui est là. Ouais. Bon, bah écoute, on a fait le tour de ce que je voulais te demander aujourd'hui. C'est vraiment cool. Merci pour ton temps. Et puis, euh, bah, je suis curieux de voir, j'espère que ça va aider des personnes qui vont pouvoir tomber sur la vidéo. Je dis tomber parce que faut-il encore qu'ils la voient, on peut faire des vidéos, mais si personne ne les trouve. Mais.. Ben, on verra bien euh, s'il y a des questions aussi par rapport à ça. Euh, c'est possible qu'il y ait des questions tu vois, qui arrivent, des gens qui disent ah, « tiens, j'aimerais savoir savoir plus là-dessus, sur ce qu'a a dit Soufian mais je te dirai, je te ferai remonter les infos. » Juste une dernière chose, je sais, sais qu'il y a énormément de choses à dire, dire. on ne peut pas, pas tout dire, dire. Euh, mais, mais euh, écoutez écoute dire votre cœur. Quoi. Quoi. mais Il y a beaucoup de choses à dire, dire c'est vrai qu'on ne peut pas, pas tout, tout dire comme ça. ça. Voilà. On ne peut pas, pas tout exprimer, tout balayer, tout... Mais il y a tellement de choses à... À faire, à dire, à explorer et à découvrir que, C'est presque dommage, que dommage. Enfin, enfin, moi là, je suis presque un peu déçu de ne pas, pas avoir pu dire des choses qui auraient pu aider plus les gens, tu vois. Parce que, enfin, ah, j'aurais une quelqu'un avec, avec moi là, là je pourrais je lui dire, dire les des choses, choses beaucoup plus, je pourrais, pourrais peut-être aider un, un peu plus, tu vois. Mais bon, bon, bon après, écoute, chacun sa petite pierre, je sais pas. Toi. <rire> on peut le faire dans une prochaine fois où on verra, on peut faire un autre oh là format là. quand ça deviendra. Tu peux aussi, toi, le faire, en fait le filmer quand tu as envie ou parler de quelque chose, tu vois, puis on peut transmettre ah après ah, ça, ouais, ça, peut être peut aussi. ça. Mais de toute façon, comme tu dis, on peut... tout ce qu'on peut dire là, quelque part, et on en parlait tout à l'heure euh, en off, mais on s'adresse à l'intellect hein, de la personne, au rationnel, et ce qui va compter, bah, c'est ce que tu me disais tout à l'heure, je vais revenir là-dessus, mais c'est euh, l'expérience, c'est de faire les expériences, c'est de vivre soi-même, de tester, de regarder, d'accepter, ah ouais. de se planter, de... Il faut goûter, quoi. Il faut goûter. Il y avait quelqu'un qui disait un truc intéressant, je pense que le concept de vélo est intéressant, mais c'est le fait de faire du vélo qui, qui, qui entretient le corps. C'est pas l'idée de, de faire du vélo, tu vois. Et ouais, les concepts, c'est beau, mais voilà, quoi. ça, c'est à la limite. Il faut, à un moment donné, il faut lâcher, quoi. Il faut, il faut, il faut, quoi. Il faut juste en bain hein. Une, une once de c'est quoi une, une once de pratique une tonne de théorie voilà je crois que c'est un truc comme ça ouais, théorie. Ouais. la théorie c'est beau mais euh, ça va à un moment quoi, et ça, ça fait, fait pas tout, tout. bon t'es la preuve que c'est ouais. possible déjà et ça c'est cool c'était ça qu'on ouais. voulait partager aussi on ne va pas ramener toutes les clés là dans un truc, il n'y a qu'à voir, même dans des bouquins. On parlait des cartoles, mais même après avoir lu le bouquin, moi, c'est pas que j'avais les solutions à tout. Hein, je ne suis pas pour toi, mais ça ouvre des portes. Ça ouvre des ah portes. Bah, ah oui, bien sûr. Non, non, bien, bien sûr, sûr. Ça t'ouvre des, des portes, mais t as, t es, t es... après, il faut. Il faut... Bien bah, sûr. Bien bah, sûr. Voilà. Bah, sûr. Voilà. Voilà. Bon, bah, bon, ceux qui regarderont la vidéo, donc comme je dis, je vais mettre sous la vidéo, il faut aller voir. Euh, je vais rajouter ce guide, là, ce, ce guide PDF, hein, qui est à télécharger gratuitement. Je le mettrai en téléchargement gratuit, comme ça, ça peut aider déjà. Mettre sur la voie, puis on, on pourra faire une suite euh, s'il y a besoin. OK Je te remercie, Soufion. Et moi. Et puis, euh, moi. à bientôt pour des prochaines vidéos, alors. À bientôt. Bonne journée à toi. Ouais, ciao. Ciao. A plus.